Celui qui a Christ a la vie Celui qui n'a pas Christ est mort Loué, loué, loué célébrer, célébrer, célébrer, Adoré, adoré, oh, adoré Pour solution au nom de Jésus, tout le malin guérisse au nom de Jésus. C'est l'adieu de Dieu qui a donné sa vie pour nous sauver. Alors louez nous louez, louez, louez, célébrer, célébrer, célébrer. C'est le Seigneur qui est capable de te délivrer C'est le Seigneur qui est capable de te protéger Surtout la puissance de l'ennemi Et Je nous fléchit fléchis dans les cieux, et sur la terre et sous la terre et toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu, le Père tout-puissant qui règne éternellement. Célébrer, célébrer, adorer, adorer, oh, adorer.